« La sacrifiée du Vercors » de François Médéline chez 10-18. Alors François Médéline a fait Sciences Po, mais surtout il a déjà écrit cinq romans qui parlent tous de politique et de trafic d'influence. Comme le titre l'indique, on va se retrouver dans le Vercors à l'été 1944. Une robe bleue, bleu roi, roulée sous des branchages. Plus loin, une jeune femme, sauvagement tendue, suis sous un arbre. Dans une forêt du Vercors, Marie, Marie Valette a été violée et assassinée. Elle avait 24 ans. Ce 10, ce 10 septembre 1944, Georges Duroy, commissaire de police près du délégué général à l'épuration, et Judith Aston, jeune photographe de guerre américaine, se retrouvent sur la scène du crime. En cette journée caniculaire, tous deux s'interrogent, qui a pu s'en prendre si violemment à la fille d'une famille de résistants. Jeune héros sorti de l'ombre, coupable idéal et la joie endeuillée, s'affrontent dans les cendres encore fumantes de la libération. Car au sortir de ces cinq années de guerre, ce sont les silences et les règlements de compte qui résonnent sur les flancs arides des montagnes. Avec force et intensité, François Médéline interroge la complexité des hommes et de leurs combats. Alors, François Medellin traite avec minutie cette journée où euh, on découvre les faits de cet assassinat. C'est un, un roman pas si facile à débuter, mais finalement très enrichissant et très intéressant historiquement parlant. Euh, la chute est très surprenante également. Et alors, ça traite de la fin de la guerre qui ne signifie pas un retour immédiat à des jours apaisés, loin de là. Les règlements de compte, les erreurs de jugement qui entraîne des réajustements de dernière minute troublent ces périodes le récit rend bien compte de l'ensemble de l'ambiance malsaine de cette période